Salut tout le monde, François Lemay ici en direct de Bruxelles et aujourd'hui, je parle avec vous. Mangez donc ce que vous voulez. Salut ma belle gang, François Lemay, regardez en, en direct de la Grande Place ici à Bruxelles. C'est magnifique la ville de Bruxelles. Je suis ici pour en tourner de conférence et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous. Est-ce que vous êtes végé? Est-ce que vous êtes vegan? Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous mangez du sucre? -ce que... Peu importe, j'ai envie de vous dire, mangez donc ce que vous voulez. Hein, vous savez, euh, dans les derniers temps, j'ai perdu 35 livres, j'ai changé ma conscience de l'alimentation. Qu'est-ce que je mettais comme input dans ma bouche, c'est super important. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui élimine. Il faut, faut qu'ils sortent des beaux petits caca, c'est certain, mais en même temps, qu'il n'y ait pas une congestion. Et je me rends compte, plus j'avance dans ce parcours-là, plus je me rends compte qu'il y a différents types de pensées. C'est pareil comme les religions. Dans les religions, peu importe la religion, les gens vont s'entretuer pour se dire c'est quoi la vérité, mais c'est la même chose avec la nutrition. Dans un party de famille, dans un souper avec des amis, certains vont manger de la viande, d'autres pas de la viande, d'autres euh, du sucre, d'autres pas de sucre, d'autres, peu importe, des légumes, d'autres pas de légumes, d'autres vont dire que les fruits, il y a trop de sucre là-dedans, d'autres vont être keto, peu importe, mangez donc ce que vous voulez. Mais par contre... Soyez assez intelligents, soyez assez conscients pour observer ce qui se passe dans votre machine. Arrêtons de prendre toutes les recherches qui viennent du web, parce que toutes les recherches viennent avec leur opposé. Si on fait des recherches, on trouve toujours tout et son opposé. Est-ce que les laits, est-ce que les œufs, est-ce que vous savez, observé comment fonctionne votre machine et vous allez trouver votre vérité. Il faut arrêter de prendre la vérité de François Lemay, la vérité de tous les soi-disant experts dans tel tel domaine. Et pas plus de euh, la vérité de ceux et celles qui ont des grands titres, comme euh, exemple les médecins, les naturopathes, les coachs, les ci, les ça. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est celle que vous expérimentez, celle que vous marchez, celle que vous observez. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans votre corps, ce que vous donne, est-ce que vous drainez de l'énergie, comment vous, vous vous sentez, comment vous dormez. La vérité, elle est en vous et on, on est constamment à la recherche de, l de, de la vérité, mes amis. Votre propre vérité. Donc, mangez donc ce que vous voulez. Vous avez cette grande responsabilité de choisir consciemment et d'agir intelligemment. Alors, c'est François Nommé qui vous dit Je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.